Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech, en direct de Batibo 2017 ici à Bruxelles avec Manu, Manu de chez Gorange, qui a un produit très particulier. Merci de nous accueillir Manu sur ton stand. Explique-nous un peu cette nouveauté. Eh bien Thomas c'est très simple, donc ici on a un frigo euh, euh, à l'image de Volkswagen qui est un, un hommage au, au bus euh, Volkswagen années 60-70. Tu, tu te rends compte que tu vas... Il f... y a certains gens qui sont totalement fans de, de ça hein. <rire> Mais c'est pour ça qu'on a créé ce produit, c'est un peu pour les fans VW et donc un produit donc si on regarde un petit peu l'image de, de, de ce produit qui représente l'avant du bus Volkswagen qui existe en bleu et, et en rouge donc années 60-70, un frigo donc à triple plus, frigo édition limitée donc on ne va pas le trouver pendant 10 ans sur le marché. Donc. Il est disponible déjà maintenant, en.. non il faut encore attendre un peu Bientôt. Donc, C'est un, un produit qui sera disponible d'ici le mois euh, avril-mai, donc les précommandes sont ouvertes hein, pour ceux qui vont être les premiers à en, en profiter. On pourra trouver ça chez Defitech. Hein. s'il y a des amateurs c'est important quand même de le signaler. Voilà donc je vais t'en commander un directement après puisque tu me le dis, ou, ou deux. Euh, donc c'est un frigo ben, voilà, qu'on peut, euh, voilà on va regarder ici, avec un éclairage LED à triple plus, avec ici euh, une sérigraphie un petit peu euh, plus spéciale que le frigo qu'on a habituellement. On peut aussi trouver ces frigos dans, dans la gamme rétro, je fais un petit parallèle, donc en bleu, en rouge, en, en vert, mais euh, couleur unie. En fait, la gamme existe déjà dans d'autres couleurs, c'est juste qu'on a pris un frigo et on l'a rendu totalement unique en fait c'est ça, on, on va dire on l'a customisé aux couleurs euh, de Volkswagen, c'était officiel VW, hein. donc euh, c'est pas, pas fait sans l'accord de VW, donc c'est vraiment un produit euh, spécial, officiel, tout à fait. Alors, au niveau euh, qualité technique, explique-moi un peu le frigo, il a quelle classe énergétique, etc. C'est un frigo A+++, donc au niveau des consommations énergétiques très, euh, très basses, euh, donc c'est un frigo tout frigo avec un, un petit fraiseur qu'on qu peut retrouver ici, voilà, il n'y a qu'une seule finition dans ce modèle, hein. donc euh, parce que, voilà, dans la gamme rétro, on a des combis et autres, mais pour euh, le, le produit, bully. le Bully, c'est euh, uniquement euh, cette finition à part le choix de la couleur bleue ou rouge. Ici, okay. si ouais. il n'est exposé que bleu, mais on pourra avoir les deux, évidemment. Absolument. On peut précommander euh, le, le rouge et le bleu. Oui, tout à fait. Eh bien, Manu, j'ai bien l'impression qu'il va avoir un certain succès avec, euh, avec ce type de frigo. Merci beaucoup de nous avoir accueillis sur ton stand. N'hésitez pas à laisser des commentaires, partager, liker Facebook, Youtube et Pinterest. A très bientôt, à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao